Ah, il est beau, hein! Oh, pousser hein. bah, puis en même ça temps, ça. si Titi il passe, euh, genre, euh, bon! <rire> <rire> Sors pas le mec! <rire> oh là là là Oh là là là là ah bah Alors, par contre, moi, bah, vous le savez, je fais du tricot! Hein. <rire> ouais, ouais. c'est vrai! Ça, moi, je suis plus. C'est bon, t'as pas peur Ah ouais non mais c'est pas facile hein. Ah non c'est pas facile. <rire> <rire> Ah ouais, puis après, après on ne peut plus les récupérer. Ah, si c'est le souci, c'est celui-là. Après, c'est que des bouts de biseau. Aïe, elle disparue. Ah oui, parce qu'on voit les casses. Pourquoi elle est gagnée que les casques. Ouais, tu peux venir là hein, en fait tu risques rien hein. tu peux se passer sans corps Moi, hein. ouais, je pense ouais. moi je croyais qu'on du sourd ouais moi, le moi aussi, aussi. <rire> hey, ouais, on oui oui mais là, alors, on a... ah, ça va l'air grand hein. non, Oh. Pas, pas dans la lucarne! Tu vas où frapper le avant. Non, mais je vais être dans le vide, ça ne à rien. Ça sert à rien. Tu Ouais, mais il y a de la place là. Non, ils passent jamais. Ils ah, passent tout simple. Hein Jean-Pierre pourrait passer, mais je pense pas. On va donc. On a dépassé 30 secondes, dépêche-toi. C'est le bas là hein bah, euh, J'ai ah, une méga envie de pisser. Sans doute la peur ou la trouille. Bah, En bas du puits, tout à l'heure, il y avait une descente, t'as été voir Ah, c'est magnifique hein Ça va aller du coup <rire> Ah bah c'est sûr hein Si elle n'a pas, paliers... si pas les paliers de décompression.. Ah euh... oui, mais non! Ah non mais c'est ça Je me demande pourquoi on est descendu, parce que maintenant il faut remonter. Alors, elle être con. De les boulis Les boulis Salut boulis Salut boulis Salut boulis Eh ben c'est ça Fais donc attention au kit, toi Ah oui, toutes les photos à la sortie, là, faut, faut les faire, hein. Ah oui, mais j'ai toujours envie de... Il <rire> ah, ah, y, y, y a un gros mensonge derrière, là C'est un gros mytho, oui Mito, mais bien sûr on n'a pas la tofu, on peut pas vous montrer Non pas, mais ça va, en fait. pas, ça passe Mais oui, ça ouais, va Mais oui Mais, mais pas. Oui. Passé, non. Euh, non, euh, pépère passé, il a passé